Chers traders et investisseurs, lundi 18 novembre, bonjour Alors pas de grands changements à l'issue de ce week-end Les marchés restent au même niveau à peu de choses près qu'en fin de semaine dernière Mais plutôt toujours bien orientés il faut noter maintenant que cela fait deux semaines que nous sommes dans un trading range sur le DAX en particulier, grosso modo entre 13 150 et 13 330, que nous avons déjà mentionné. Donc, nous attendons toujours de nouveaux catalyseurs pour avoir une direction franche, même si nous gardons toujours le même biais haussier sans être investi. Notre prochain objectif est toujours aux alentours de 13 380, mais nous ne sommes pas dedans en Swing Trading. Nous verrons bien. Dans ce contexte, ce matin, nous avons réalisé deux beaux trades gagnants sur deux accompagnés d'une belle médaille. Nous attendons un après-midi tout aussi actif. Nous vous souhaitons à tous d'excellentes trades, une très bonne journée et à demain.